J'avais un petit potager à côté de la maison et là, il y a 5 ans, j'ai créé un potager ici sur une prairie. C'est du terre-fort ici, c'est de l'argile. Hein. Et donc euh, la première année, ça a à voir avec l'agroforcerie dans ce sens qu'on a beaucoup de bois de taille. Quand les feuilles sont mangées, on ramasse le bois et branches et on a un broyeur, on fait du BRF. Et donc la première année, j'ai couvert ça ici de 5 centimètres de BRF, j'ai laissé l'hiver. Et ensuite, j'ai fait des petites terrasses. Et bon, bon ce n'est pas une terre de maraîchage, mais bon. Et donc, du fait de la proximité des, des herbes, de l'agroforesterie et des haies, ça fait un peu pépinière ici. Et donc, normalement, je les, je les arrache. Mais quand ils sont juste sur les limites, je les laisse. Et ici, j'ai je, je, taillé un peu différemment. Je taille un peu en queue de. Que de, que de billard quoi ouais. parce que je, je veux la frondaison assez haute ouais. bon l'inconvénient c'est que je choisis pas là il y a trois érables qui ont poussé là, a, un noyer il y a encore de l'érable il y a quelques petits euh. d'accord et ça pour, euh, pour information ça fait à peu près quel euh, qu ils ont quel âge à peu près cinq ans cinq ans hein? donc euh, ils poussent beaucoup plus vite ils, que poussent dans beaucoup ces... <rire> ils poussent beaucoup plus vite que dans ouais. dans les champs c'est hein. parce que c'est semé ce ou c'est parce que tu travailles au, au sol mais je, je pense que je, je mets pas mal de compost ouais. du, du BRF, donc ils profitent de ça, mais je ne les ai pas plantés, ils, ils, ils viennent tous, chaque année il y en a partout, donc je les, je les vire, sauf s'ils sont vraiment sur le bord de la, la petite parcelle, quoi. Et ils s'en rajoutent, et chaque année, je vois que cette année j'en ai repéré deux ou trois aussi, qui sont petits, qu'on... Comme...